Bonjour, bienvenue dans notre tuto. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous inscrire au e-service de Belgacom et aussi pourquoi le faire. Alors tout d'abord, on se pose la question, qu'est-ce qui se cache sous les e-services de Belgacom pourquoi s'y inscrire eh Bien, on va y répondre. Et surtout, de quoi avez-vous besoin pour vous y inscrire Là aussi, on va y répondre. Alors, tout d'abord, les e-services. Pourquoi Et eh bien, par exemple, pour récupérer vos factures de manière électronique au format PDF, ou tout simplement pour voir où vous en êtes dans votre consommation mensuelle. Mais aussi pour les divers avantages et les cadeaux que vous pourriez éventuellement recevoir de Belgacom et de Proximus et bien sûr pour le Belgacom Phone, que j'expliquerai dans une autre vidéo, et aussi pour la TV Partout, qui est un abonnement inclus dans votre Internet fixe et qui vous permet de voir la TV euh, offerte par Belgacom TV partout en Belgique. Alors, comment vous inscrire au e-service Tout d'abord, vous avez besoin de votre dernière facture, qui date de euh, maximum 4 mois dans le passé, maximum, donc la, la dernière c'est le mieux, vous avez bien sûr besoin de votre numéro de téléphone ou éventuellement de votre numéro de client et aussi plus tard dans l'inscription vous aurez besoin d'une adresse email valide alors là c'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous inscrire au e-service alors pour faire simple comment ça se passe eh bien j'ai fait une petite vidéo pour ça on va la regarder ensemble alors pour vous connecter au e-service très très simple vous ouvrez votre navigateur internet vous prenez tout simplement la barre d'adresse vous tapez www.belgacom.be on tape sur enter on ferme la première petite fenêtre qu'on nous propose ici chez Belgacom puis très simplement je clique sur l'onglet qui est ici au milieu My e-service en cliquant dessus je vais arriver à une page de login et ici je clique sur le bouton s'inscrire parce que je n'ai pas encore de compte e-service pour cette vidéo donc je clique sur s'inscrire ici belga.com me fait une petite page résumée et en bas je clique encore sur le bouton s'inscrire et à partir d'ici c'est à vous de jouer il faudra remplir les données qui sont demandées et ensuite cliquer sur le bouton continuer voilà, je voulais vous remercier pour avoir suivi encore une fois cette vidéo tuto et à la prochaine. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de nous, de nous ajouter aussi dans vos favoris. Une bonne journée, au revoir.